Fallait bien l'ouvrir un moment. Hein. Une boxing euh, un peu spécial. Multicam. Allez, regarde. Je fais le son aussi. Comment ça s'ouvre Ah bah déjà là, ça commence bien. Il y a déjà euh, un impact ici. Voilà, ah oh bah super, c'est la boîte qui déconne à travers les... J'ai été ouverte celle-là. Mmh. C'est comme ça mmh. Là Commence bien ça Ah oh, ça tient Oh putain un rizant là Un rizant ici Mais ce serait... Une boulonneuse de drifter. boulonneuse de Alors je me comme ça. Attends, je vais le refaire. Vais le refaire. Un petit plan travelling. Présentoir. Yeah, Ah ils m'ont mis une douille de 19 21 De 17 et de 23 C'est quoi qui est en 23 4 superbes douilles Attention plan artistique à peu près comme ça La notice très important Bleh il y a une lampe là, mais elle t'éclaire juste la gueule en fait. Ah non, elle éclaire là, ok Attends, je vais te montrer ça. 400 Nm, 300, 200, 150, 100. On peut sélectionner ici. Ah si, il est fort. Wow. Ça c'est du tuning. Ça va vraiment avec le drift et parfait. Ça c'est pour accrocher euh, ta cravate. 150 200 300 ou 400 Nm. Comparaison avec la visseuse Parkside. On peut appuyer doucement. Je tout doucement là. 100. C'est pareil. Avec une douille. Ça, c'est 100. Bah, ça percute pas beaucoup. 300. 400. J'arrive à le tenir à la main. Ah, ça tombe quand même. Est-ce que c'est vraiment 400? Un... Bon, faut dire que la batterie n'est peut-être pas chargée aussi. Ouais. <rire> On va essayer de dévisser à 100 Nm. Bon, 200. Putain, mais ça sert à un sac. 400. Ouais, vite fait... Hein. Ça n'a pas l'air euh... violent. Hein. On oui, va essayer de resserrer à 100. Bon, si ça marche pour 100 Nm, c'est assez uniforme pour resserrer à haut. C'est pas fulgurante. Hein. Bon, c'est pas mal. On va essayer de le serrer à 200 pour voir. c'est pas génial hein. j'ai l'impression que ça soit bien puissant ouais. en gros on peut serrer à 200 faut peut-être la rôder hein. alors 400 Nm bon oh, bah ça a l'air d'aller ouais. ça a l'air de fonctionner Bon ben, la Parkside a approuvé. Je pense qu'on va passer beaucoup de moments ensemble. Ça fait presque un an que j'essaie de la voir. Donc euh, si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est par là. Ou par là, je crois. Autre chose, je vous présente aussi Harpy 2018. Voilà, trois ans maintenant qu'on réalise des tournages avec des sketchs, des pubs, des films, avec T3 Prod et toute son équipe. Et ces trois ans de tournage, on les diffuse tous les jeudis soirs sur cette playlist. Allez, abonnez-vous et euh, la cloche si vous voulez voir les nouvelles vidéos. Ça fait maintenant trois ans, putain voiture.